Salut, on se retrouve avec Error et Drastaman not found sur Minecraft pour euh, récupérer du papier. Bah là du papier tu me le passes, comme ça je peux acheter un esclave après. D'accord. Donc tu veux que je farme du papier pour toi en fait. Là t'es mon premier esclave, après mon deuxième esclave, mon troisième esclave. Ah je suis ton premier esclave Allez passe staill Alors là c'est la salle des malus. Et là, c'est les salles avec les différents trucs. Les uh -huh. Ah ah. La... Attends, attends. Hop, oui, est... bon, tiens. Et il faut activer les trucs. Bon, t'achètes des trucs et que je ferme le papier. Il m'en faut plus que ça, mais. Oui, c'est ça en gros. Ouais, Sinon, on me en, en me fait deux chacun. Papier. Ok. C'est plus efficace à quatre. Ah lol. Moi, je peux acheter un esclave. À quatre. Salles des esclaves. 80. Et là on a un, un esclave. Under entrepris. Et du coup dans le coffre ça a des qui C'est un peu long au début. Ça coûte 80 un esclave Instaman. C'est eux quand on les achète en fait euh, à droite, tout à droite et tout à gauche. T'as les différents producteurs de charbon, machin comme ça. Et t'as mmh. deux petites maisons une maison pour les malus, Bah pour activer des malus pour l'autre équipe. Et une maison pour euh, les esclaves. D'accord. Et à l'intérieur, tu peux acheter des armes, des mobs. Euh, tu peux aussi acheter des points parce qu'il y a un moment où ça peut être un peu long. En gros, à droite, faut se faire des points. Si tu meurs, on gagne des points. S'il y a un ou deux qui meurent, tu gagnes des points, l'avantage c'est que Vu qu'on est deux, si on meurt tous les deux, tu gagnes deux fois plus de points Mais tu peux t'acheter une armure en fer, une épée en fer, de la nourriture, des squelettes etc. Et tu peux t'acheter des plateformes après en hauteur pour acheter plus de... De, de... de mobs, par exemple des gars, des creepers, un peu de tout en fait Et après tu as des petits trucs sur le côté pour euh, mettre les mobs Et ça tu dois démerder pour pas mourir par les mobs surtout On de, de la bouffe après Lily, mais. Dans ok. Des Et les esclaves, t'as intérêt à les faire les plus vite possible parce que ça donne du papier, donc c'est intéressant. C'est pas plus rentable de faire juste ça Bah, logiquement, non, parce qu'ils prennent un peu de temps de rechargement, mais. Ce sera même plus rentable de passer sur les plaques. Hein. Ah, carrément. Bah, le coffre il se remplit assez vite avec les esclaves. Moi je commence à attendre. bouffe je vais chercher un peu de bouffe pour nous deux. Oh, moi je sais kiff-kiff. J'ai trois de pour toi, Lily. Oh, que tu es généreux! Ça coûte 3 papiers quand même, hein. faut, faut économiser. Où est-ce qu'on achète un esclave? Alors, les... bah, viens voir, chez moi C'est là les esclaves. Là, t'as la... pas des esclaves à l'infini. Hein. Là, t'as les esclaves qui farment. C'est vraiment pas de tu peux appuyer sur le bouton et ça te crée un esclave. Et voilà, on a 5 esclaves. Je crois qu'on a le maximum. Ok. Euh, du coup, maintenant, le coffre, tu peux regarder dans un coffre qui se remplit assez rapidement. Dans ma Salle d'échange des papiers, c'est quoi ça déjà Ah oui, tu peux donner 50 papiers pour 25 points. Au point que tu gagnes 125 points quand tu tues quelqu'un, truc comme ça. Tu peux donner un nom à tes monstres, mais ça coûte une blinde. C'est ça qui est intéressant, salle de développement. Tu peux améliorer les générateurs de Game Poder, etc. C'est 64 papiers pour passer un niveau. c'est ce qu'il y a écrit je veux que j'améliore les os, les... mais regarde ce que ça donne hein. parce que les os c'est pas intéressant, ça donne des squelettes. Je prends de la poudre à canon et le charbon peut-être. En fait viens voir, je vais te montrer. Tu vas voir ce qui est vraiment intéressant. Là, si tu vas là. Et là t'as quelques mobs. Par exemple le squelette, ça coûte 6 papiers et 3 de charbon. 3 de. Je peux t'acheter une armure en cuir aussi, ça j'avais pas C'est un cher en fait Ouah ça coûte super cher, j'ai pu faire que deux pièces Comment on améliore ça, les générateurs euh, alors j'ai tout C'est de l'autre côté, c'est à l'opposé en fait Toujours dans le bâtiment mais à l'opposé Euh c'est où pour se nourrir en fait De quoi Pour trouver euh, de la nourriture C'est dans le shop ah d'accord. Donc qu'est-ce que ça serait intéressant Lily tu penses euh, Je sais pas trop. Moi j'ai amélioré la salle des monstres. Ok. Du coup on a des nouveaux monstres, je vais te dire ce qu'il y a. Je crois qu'il y a des blaze, non pas sûr. Du coup t'as ouvert. On a des slime, et les. c'est parti. Les witch, oh ça c'est puissant. Il nous faut des des os. Des os, ok. Des os, on va Tiens. lui balancer plein de. Et pour avoir plus d'os, d'eau, il faut... Euh, c'est 10 os, la... 10 os, la, la witch, hein. J'ai déjà pris... Euh, On a beau avoir les 5 esclaves, c'est pas si rapide. Ok, j'ai amélioré les os, et après j'ai fermé les... Tu vas aller farmer les eaux ou pas? Euh, vas-y, fais-le! Ah, il fait fait le. des malus, alors. Y'a. Ah, ça coûte du stock en plus! Ouf! En fait, en fait, des malus, tu peux pas les payer avec des papiers, ça coûte du stock, c'est-à-dire que ça coûte des points. Euh... Coup de feu, ça permet d'enlever les ennemis, donc tu peux plus peut plus respawn. C'est trop fort ça! C'est bloquée. Bâtiment ennemi inondé. Extinction des lumières. Euh. L'adversaire perd tous ses esclaves, monstre ennemi changé en chat, mais ça coûte des points de stock, c'est à dire que c'est les points que te permettent de gagner que ça coûte. Je vais t'améliorer les os deux fois Lily, ok Et après je ferme les os, c'est ça Ouais, Parce que ça va gagner 3 os par 3 os, donc c'est beaucoup plus intéressant. On va pouvoir l'améliorer encore une fois. Mais le fait de remplacer tous les ennemis par des chats, c'est vraiment pas mal. Parce que si, si quelqu'un fait une grosse attaque, tu fais ça et ça fait pouf, des petits chatons. ça besoin de combien d'eau 10 euh, par witch, donc comme tu veux. Ça demande quoi d'autre Que ça. Ça, ça coûte du papier. Ça, le papier, on peut le faire. Je te en r'améliore encore les os si je peux Non je peux pas le monter plus que niveau 3 <rire> Il y a des petites salles qui sont tout à fait inutiles De la musique. C'est quoi qui se faisait Des creepers. Ah, d'accord, une <rire> bonne Je me demandais ce qu'ils ont fait. On les C'est possible, y'a 32 papiers pour une Golden Apple. Comment on fait spawn un Wither c'est Non, on peut pas <rire> Non, je crois que ça s'arrête à un moment... Mais... On peut pas passer de l'autre côté, nous <rire> Non, on peut pas passer de l'autre côté. Les sorcières, elles s'étaient dessus entre Ah mince Elles se On a eu Sandstock. Comment oh, t'as pu mourir de chute T'étais sur le toit J'ai aussi Encerclé par les creepers et les sorcières j'avais plus de vie Ah Rien que tomber du toit ça m'a tué Par exemple là pour Soundstock je peux Inonder son bâtiment Ah zut appelé ça pas après C'est pour tester peu... mais je crois que ça met dans le bâtiment ouais c'est ça c'est super gros pour balade dans le bâtiment Ouais C'est un des... des bonus qui est vraiment pas mal Les sorcières qui se ça m'arrange beaucoup Très relou. Ah, elles sont pas très malines. Qu'est-ce qu'il y a? Elles se battent entre elles. Oui, oui, c'est débile. Ah, ah ah! Il y a des trucs à faire avec du charbon, erreur. J'ai ouvert, ouvert jusqu'au bout, oh, Lily. C'est trop fort ça de la gunpowder lui la gunpowder ou du charbon comme hein, tu peux faire les deux en fait on peut les améliorer ça, ça va être trop long bon le sorcier c'était moins efficace que son creeper je pense hein. Ah d'améliorer oh, Il faut combien parce que j'ai trouvé un truc génial C'est combien pour améliorer le niveau 3 C'est toujours 64 64 Ah je sais ce que t'as bien les Je sais, Moi, je sais si pas si c'est si puissant <rire> le mettre ah, contre je pense qu'on a quand même un gros avantage Ouais je pense aussi Parce qu'on peut farmer en même temps les deux voilà, nous le papier, après tu tu fais hop plein de papier Que nous donc pas. Et si il nous fait une grosse attaque et qu'on merde tous les deux on est dans la merde. Ce qui si nous fait on veut mmh, monter pas 200 bien. points. Purée, l'eau c'est tellement gaspillé, là <rire> Oh, ça coûte tellement de papier. Plus oh, de papier On va manquer de papier en fait Ouais ouais il va falloir quand même parler mal à moi T'as vu l'autre Je le vois de l'autre côté en train de galérer l'eau c'est insupportable Donc si on meurt on est un peu dans la merde parce que je pense qu'il va nous mettre l'eau direct C'est hein. un des trucs les plus intéressants Bon je vais lui offrir un petit cadeau moi Non elle meurt Mais ils se battent pas entre eux quand même Non non c'est toujours des consuls qui se battent On voit mieux que la grande vitre Bah là par contre s'il sort euh... En vrai il peuvent se toucher entre eux J'en mis 6, il y en a plus de 4 déjà donc... Euh... En qu On a dit qu'on suffoquait un peu, qu'on fait un peu de la merde. Quoi. Mais ils sont débiles, ils se battent entre eux! Vous avez mis tellement! Ah, <rire> C'est génial ce truc là! De Ah, ça? C'est ce que t'as mis? C'est à peu de ce que t'as mis, enfin, j'imagine ce que t'as mis. Ah, mais juste avec Tami, c'est ça! C'est à ce moment-là que ça commence à avoir, être compliqué d'avoir du papier. et les fiscales, c'était vraiment trop la vie à ce moment-là. Ça coûte cher les machins que t'as mis Lily euh, Pas vraiment. J'ai regardé. Ça coûte 4. Ça coûte rien C'est bien plus cher les gastes. On va en faire une colonie. Dans la zone 3 il y a les ghasts et les blazes, donc c'est quand même pas mal ah, je, je crois qu'il est sorti <rire> Ah bon qu'est-ce que tu te fais penser ça <rire> J'ai l'ai vraiment vu sortir, récupérer l'autier des esclaves et courir Je <rire> peux comprendre hein. mais En vrai je prends tellement pas de dégâts en faisant ça, ils ont pas le temps ouais, de me faire Ouais mais, mais bon ça t'a ouais. quand même pas mal Ouais, ouais c'est les fait monstres fait ils sont fait pas fait. super <rire> mal <marins. rire> Allez-y petit. Faites aïe, votre aïe, boulot. Aïe, aïe. Okay. Ah d'accord. charbon et, et des os qu'il est sorti Allez ça oh, doit marcher marche. marche. ouais mais il court et du coup il esquive un peu les mêmes machins <rire> ça va du coup ils sont pas trop pétés c'est pas si mal. il faudrait des monstres téléguidés Bah, ouais! Histoire d'être sûr qu'ils arrivent jusqu'à notre cible. Oh, 22! Se battent entre elles, ça m'arrange. <rire> C'est un petit peu ce que t'avais avais mis, Lily. Un petit peu. Vingt-deux. Il est sorti. Il a tué des créatures, même. Et puis il a mais... pas vraiment farmer. Attends, intérêt de faire un stuff et commencer à tuer des animaux, sinon tu vas galérer. Ouais ouais. Parce que pour, pour, pour, nous, pour nous envoyer des animaux, faut que tu améliores tes générateurs. Et faut que tu utiliser tes générateurs. Ah c'est vrai, il faut les balancer nous-mêmes, tu vois. <rire> <rire> Je pensais que ça allait spawner directement mais non Non non non, faut aller les... Ouais faut aller... C'est comme c'était 2 à 1 3 par rapport au niveau du générateur Ça va être gosso C'est comme, hein, comme le papier de base Voilà ça va être méga dangereux Voilà vu tout ce qu'il y a derrière devant chez toi ouais. Go Speedrun <rire> Et il est en vie Oh non, y y'a un creeper Oh les creepers en déjà fait au je suis encore en vie <rire> c'est une très bonne question dit que j'ai besoin de tes te conseils oui pour savoir qu'est-ce que je choisis moi j'avais pensé à ça là-bas que vraiment ça peut être puissant attends t'es où tout au bout tout au bout chez les monstres Oui, oui. Ça, là, si t'en mets plein, ça peut être que être puissant. Euh, ouais, je sais pas trop. S'ils vont s'entretuer tuer avec je ne sais qui ou pas. Oh, ça, ça peut être bon par contre, hein. Ce qui est en face de moi, là, ça peut être bon. Parce qu'en soi, ça te fuit bien, ça te saoule. Ça dépend de la taille. Pourquoi pas. je peux tester, hein, la taille. J'en ai un. Hein. Ouais, ouais c'est une bataille. C'est trop bien. C'est relou, ils sont empoisonnés les... Les trucs marins ils y en a la plupart qui sont Il est à droite Yes il est mort Il était à droite Plus sortir quoi. en fait un ce qui est hyper dangereux c'est l'eau ça me ralentit tellement quand je veux sortir ouais je sais bah c'était le but un peu hein. l'eau c'est assez horrible hein. t'es un peu coincé quoi. ouais un peu beaucoup <rire> ouais, c'est moi qui vous paye de l'argent en je, je, papier <rire> okay. Oui oui ça veut dire qu'on peut gagner juste avec des papiers Alors Oh non c'est trop méchant ça oh, En même temps c'est puissant non, non c'est trop méchant Je vais tester ça L'arnaque Non c'est bon c'est bon parce que s'il sort avec du poison Et qu'il a déjà plus de vie quand il sort Qu'est-ce que... Quoi Il fait tout sombre <rire> Genre dix tu vois plus rien quoi Ah j'ai éteint la lumière ouais Mais complètement là, Genre tout à l'heure je voyais quand même un peu oh Ouais ouais c'est bon D'accord. C'est un des malus hein, Éteint la lumière Il y avait des ah, lampes, hein. il y a des lampes au plafond, à l'intérieur et tout Ouais euh, tu payes 50 papiers pour 25 points. Et c'est au milieu là. Qu'est-ce que tu fais oh. Quoi T'avais tant que ça Et Je peux aller te montrer les malus. Bon, il y en a pas beaucoup à euh, 150. Il y en a un, je vais pas le mettre parce qu'il est vraiment trop horrible. C'est perdre son lit. Mais euh, t'as l'ennemi obtient de maladie. Ça, tu peux le faire autant que tu veux. Ça veut dire qu'il y a un temps limité la salle d'amélioration est bloquée, bon ça c'est intéressant au début du jeu ça veut dire qu'il peut plus améliorer euh, n'importe quoi en fait il peut plus rien améliorer du tout l'équipe ennemie verrouillée ça c'est absolument horrible c'est vraiment le dernier à mettre oh il est trop bien celui là faut absolument qu'on se fasse ici parce que c'est la merde pour lui Oh bah. ok je commence à voir aïe aïe aïe cher mais c'est pour la bonne cause les squelettes qui attendent dehors pour donner l'information il est écrit dans le chat que tu n'as plus d'esclaves quoi <rire> c'est un des malus non attends mais de toute façon je peux même pas récupérer mon papier là ça, ça va être compliqué bah justement tu peux pas récupérer ton papier et en plus tu peux pas le farmer pour regagner du papier avec tes esclaves. <rire> stratégique non. Faire un aller-retour Ah non a... C'est bien ça les undermit Lily c'est tout petit ça va partout Un petit peu de charbon et ça va aller Ah mais le charbon on l'a jamais amélioré faut l'améliorer Je vais aller améliorer tous les trucs de charbon par exemple. Je crois qu'il a essayé de sortir. Non. Cette mauvaise. idée tu fais ça Moi je dis c'est très joli. Ah ouais. Les gars, entre attirer quand même. Mais en vrai, là, le plus dangereux, c'est juste les squelettes et les slimes qui viennent me attendre à la sortie de l'eau. Ouais, <rire> et puis si tu sors, t'es mort. Quoi. Oui, oui, bien sûr, c'est volontaire. Du coup, je ne pas faire il gas! Mais je sais pas s'il a fait plein d'animaux entre temps, s'il a fait quelque chose, s'il a fait du papier. Est-ce qu'on lui bloque sa salle d'amélioration? C'est pas très sympa donc. qu'il a pas du tout amélioré, non je peux pas faire ça. 1000 quelque chose pour gagner mais sinon l'autre solution c'est de lui mettre des machins et de lui mettre plein de malus et il y a des malus qui disent tu peux plus respawn c'est 500 de stock je suis pas sûr que ce soit à 1000 je crois que ça à quelque chose Ça dessus. Moi je regarde le spectacle. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué sur lui parce que maintenant qu'il a des gaz, des squelettes, des trucs qui vont dans l'eau, il a plus accès à rien chez lui. Enfin, il a plein de tapis dans son coffre, mais il accédera pas à son coffre. Et en il a plus d'esclaves donc... Euh... Lily c'est quoi tout ça Oui on peut. Ah. Il a réussi à récupérer son papier. Pas qu'un peu. Tout. Ok. il faut du charbon des machins comme ça pour, pour, pour le temps mais tu peux t'acheter un, un fou de fer au moins et non mais je parle pas à parce qu'il est full euh, cuir et du coup euh... J'ai avec les malus, mais je suis pas sûr que tu gagnes quand t'as beaucoup de points. Donc, si on gagne pas à 1000, on met on plein de malus et ça passera. Il hein. y a des malus vraiment méchants. Oh, on pourrait au moins améliorer le charbon jusqu'au bout. Ouais, ça me fait pitié. Il nous reste une amélioration à faire. Enfin, je vais faire. C'est Je vais la faire. À faire. Ça sert à rien, mais c'est ah. comme ça va bien s'il nous bloque la salle d'amélioration, il y On aura tout. J'ai enfin, si vu qu'on meurt tous les deux, il peut bloquer la salle d'amélioration. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'il perd pas son stuff hein, au sol à chaque fois. Et il récupère son le... tu gardes ton stuff quand tu meurs. Squelettes, ils sont... Sans l'eau, je pense que les squelettes ils auraient rentré dans la maison donc je sais pas si ce serait pas mieux. Mais on peut pas enlever l'eau. Ah non, j'ai rien dit, il y a des trucs marins dans sa maison. ils Mais font pas de dégâts. Euh, si tu, tu vas assez vite. Tu vas... Il a quand même pris un coup. Il a... Oh non j'ai rien dit il prend super enfin, Il prend plein de coups, je sais pas si il prend cher mais il prend plein de coups Donc, ça marche plutôt bien les trucs là hein. Oh non il y a encore trois sorcières qui se tapent dessus Qu et qui se réjettent J'allais les tuer nos sorcières sinon va vont faire encore de la merde Enfin dans si peu de temps. Triste, j'ai pas d'arc. Bon, j'arrive pas à taper des sorts. Je le vois pas mais il doit bien être quelque part. En fait avec 800 points on a gagné l'Ilia hein, si on veut gagner là. De malus et c'est fini pour lui littéralement Mais il n'a plus aucune chance Le malus qui fait qu'il peut plus respawn et le malus qui fait perdre tout son inventaire Bah du coup il se retrouve no stuff euh, Dans un emplacement hostile J'ai 15 papiers si tu veux C'est déjà ça papillon peut faire euh, pas mal de choses tu veux vraiment aller jusqu'à 1000 <rire> quasiment il sortait ou c'était des, des gastes débiles qui se tapent dessus ah il, des... ah il a réussi à aller jusqu'à la salle aux esclaves quoi non mais du coup il va pouvoir rouler à son coffre pour refaire des points hein, etc avant il pouvait plus, hein, il avait plus le papier Bon, on en finit, Lili Il y a un gars de. Euh, et un blaze. Il y a deux blazes. Ouais. J'ai réussi à tuer le gaz. si ça fait un coeur, le... le truc marin ça fait un coeur. Juste que tu peux régénérer tellement rapidement en 1.9 que ton coeur il régène très vite. Oh non, Lily! Heureusement que je suis là. Très bien, suis pas à 1000. Bon, bah, tu peux appuyer sur les boutons avec moi si tu veux. C'est là la salle des malus, Lily. Alors, la première étape c'est faire spirer tout en haut à droite Et après, soit on s'amuse à faire d'autres trucs, soit on fait juste celui-là là. on peut faire tous les autres hein. Mais pas trois fois Non c'est bon, c'est bon, c'est bon <rire> Non, mon stop. Je venais de trouver une stratégie pour bosser avec les monstres on lui a mis tous les malus. <rire> il est empoisonné. Il n'a plus de Vous avez gagné. Mais il avait plus beaucoup de chance là. Hein. Bon, c'est très déséquilibré en v cette liste. Ouais. Bah ouais Encore, enfin, il y, y a un malus qui est Plutôt abusé quand on est beaucoup, c'est que s'il y a deux personnes ennemies qui meurent au début, tu peux faire hop, ils n'ont plus accès à leur amélioration. Et ouais. pff, ça, après, tu peux plus rien faire.